Dis-moi bonjour. Salut, messieurs, dames. Non, à me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Salut messieurs dames, pour cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour l'organisation d'un festival. Il se trouve, pour ceux qui suivent la chaîne, qu'on a monté une association avec tous les acteurs du spectacle vivant du Sud Touraine. Pour ceux qui suivent la chaîne, on avait fait des rencontres pro, déjà, le 1er avril, c'était notre premier événement, et là, c'est le gros, gros dossier de, de notre première année d'activité. On a organisé un festival, et il se trouve que dans ce festival, bah, je serai autant artiste que euh, technicien, que euh, mec à la buvette, que mec au, à la billetterie. Il va falloir qu'on fasse surveiller les passes aussi sanitaires, tout ça. Bref, je vous emmène avec moi. C'est parti Bonjour à Laetitia ah, bonjour. et à Floriane. C'est les abonnés de 507 heures, ils vont vous voir. Ah, bonjour oui. les abonnés de 507 heures. Ça y est, il commence à venir nous filmer la queue. ce matin. Ça y est, il commence à venir nous faire chier. Ça, c'est David. Là, lui, vous allez le voir. Là, vous allez le voir tout le week-end. Vous allez voir, il va gueuler tout, ouais, le, il temps. Va gueuler tout le temps. Lui c'est Max, il va s'occuper des lumières. Pareil, vous allez le voir tout le week-end. Et pareil, comme David, vous allez le voir gueuler tout le temps. Ouais, exactement. Ne <rire> me fais pas chier toi. Je vais rompre un petit peu le, la chronologie de cette vidéo en vous annonçant dès le départ que parmi toutes les choses que j'ai appris pendant ces quatre jours de festival, ne jamais oublier sa caméra sur les lieux du concert le soir et la caméra qui tombe entre les mains des techniciens. Ne faites jamais ça. On va te, on va te filmer que des trucs cool Franck, tu vas voir. <rire> Regarde, un rouleau de sopa <rire> voilà. là. Le en bassard, fait, un, petit... un sac d'une coïncidente. Voilà. Voilà. voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Putain, oh la vache. Il ah, il y a du pain. C'est intéressant, hein. Alors, on est sur les lumières. Je vais vous montrer un peu tout ça. Là, vous avez un PC. Et en fait, vous voyez, là, il y a marqué 6, 7, 8, 9. En Après, fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le plan de feu. Et ça, on le retrouve ici. Vous vous rappelez les numéros 5, 6. Donc, le 6 de l'ordinateur, il sera ici. Et il est branché ici. Et donc, si vous regardez, il est relié à ce projecteur-là. Donc, en régie... Ils auront accès à ce projecteur grâce au logiciel qui est là-bas parce que tout est patché correctement avec des numéros. Je rentre là et... Merde Ah, ça c'est pas normal. Parce que je filme. Ouais, forcément ça marche pas au moment où tu filmes. Non, mais je sais pas ce que je fais de toute façon. Tu sais pas Ah bah ouais, non, bah, non, non, non, non, moi je... J Un okay, jour, il y a un mec euh, qui m'a dit, mais tu, bah, peux tu peux fais de la lumière. Ah euh, oh, ouais. Et, du coup, bah, euh, les gens y croient. En se disant que la batterie, on peut la descendre un peu plus qu'il est assis. Oui. La basse, c'est est qui C'est qui est est quelqu Damien. Quelqu'un qui est grand ou pas non. non, non. Ne filmez pas. Non, il n'est pas très grand. <rire> Damien, il est tout petit, tu veux dire Non. Damien, c'était un an. Non, ah, il a la taille de 30, quand <rire> d'installer la, la salle, la salle euh, qui accueillera les spectacles vendredi. Et je suis mort, je suis cuit mes amis. Clairement je me rends compte à quel point euh, c'est fatigant d'installer une scène, de brancher les lumières, de, euh, ben de, de, de, de tout préparer et, et à quel point nous on est euh, privilégiés quand on est artiste. Clairement, on arrive, il est 16h, 17h, euh, tout est branché, tout est prêt. Et là, avoir bossé de 9h jusqu'à 14h30 pour euh, installer ça, je me rends compte à quel point c'est dur. Et donc là, je rentre, je vais réviser mon spectacle pour demain et également répéter pour ce soir, parce que j'ai un spectacle ce soir. Euh, là, c'est grosse journée quand même. Oh, un tuyau d'arrosage, regarde. c'est Qu C'est qui s'est joué de la flûte Regarde on en est rendu, David il en peut plus, il est en train de jouer du b sur un sur un saut. <rire> <rire> ok on est jeudi matin, je viens d'arriver sur le lieu, c'est magnifique mais il pleut, hein, il pleuviote un petit peu. En gros les techniciens ils ont dit, euh, s'il si commence à pleuvoir et que tout est monté, est obligé d'annuler, on prend pas de risque. on va à l'intérieur. Je vous fais visiter, en vrai je vais vous montrer où on aurait dû jouer. Comme il y a deux spectacles, le premier spectacle va jouer ici et après on va dire aux gens de changer leur euh, siège de côté et mon concert va démarrer ici. Malin, hein ah, super. <rire> Ok, c'est parti pour le troisième jour, 9h du matin. Le concert d'hier s'est plutôt bien passé. Et là, on est avec Aurélie, euh, jour numéro 3. Du coup, ce soir, c'est l'affaire Capucine. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est l'anniversaire de Damien. Donc là, on, on vient de s'en rendre compte. Donc j'ai pris une banderole Joyeux anniversaire. On va lui faire plein de surprises. Ça va être trop cool. Et euh, c'est parti. On va monter la scène pour le, le concert de ce soir. Merde les comme un... une journée de 15h mercredi, une journée de 15h jeudi. Et là, on est vendredi, il s'attaque à une troisième journée de 15h, il a le sourire, <rire> putain. Oui. Tu le mets euh, à max Non, non, euh... non, tu le suspends sur les langues. Il y a, oh. le, il y a la frise oui, devant. Laisse, euh, juste, euh... Ah, c'est qui ça <rire> Ce plan va être ridicule. Ouais, je complètement, je pense que ça va être le plus, le plus ridicule. Je, je suis en train de parler au Franck du montage. Franck, ne fait pas de conneries, ne prend pas ce plan-là. Franck, ne fais pas de conneries, ne prends pas ce plan-là. Bon alors, Romain, qu'est-ce qui nous arrive C'est la merde, mon général. <rire> Normalement, euh, ce petit truc de l'affaire Capucine, là, ça s'éclaire avec euh, des LED. Ça marchait pas. Ça Marchait pas, on a fini par comprendre qu'il y avait un court circuit là-dedans qui avait complètement foutu en l'air l'alimentation euh, qui, qui, qui est là. Cette AIM ne marche plus parce qu'elle a été grillée à cause du court jeu qui est là. Donc il a fallu dessouder ce machin là. Il faut refaire des soudures et, euh, et puis là, bon, on va essayer, on va bien voir. C'est ça qui fout la merde. C'est ton petit, ton petit machin là. C'est ça Ouais. Ça enregistre là Ah oui, là enregistre, enregistre les conneries pour rien. C'est génial, je pense que tu vas t'éclater Franck avec ces rushs là, tu vas pas te faire chier là. Et est-ce que. Est... Vous croyez que ça filme en macro euh, dans le noir Ça <rire> <rire> non. <rire> non, je sais pas. <rire> c'est pas ma gorge <rire> Ok, ce soir c'est l'anniversaire de Damien. Donc j'ai prévu des petites guirlandes dans mes chaussettes que je vais enrouler autour, comme un sapin de Noël, autour de son stand de guitare avec une de Noël et des petits cadeaux A ah. ah. ah, tout à l'heure right Regarde, celle-là, elle est vraiment formidable Donc là, vous voyez, vous avez le rideau qui est là et euh, mon pote Romain, il a accroché son costume ici, là, tout à l'heure. Sauf que entre temps ils ont monté le rideau et du coup le, le, le costume le costume de Romain il est là. Voilà. Bon bah, bon courage Romain. Aujourd'hui le festival il a lieu ici, c'est à Perruffon, c'est une ville à côté de Loche et ça va jouer là-bas, ça va jouer là-bas, ça va jouer un peu partout, là on est en train de monter la buvette. Un des trucs qui est super compliqué c'est qu'il y a 4 jours et 4 lieux, donc tous les soirs on doit tout démonter pour remonter dans le lieu du lendemain. Assez compliqué. Mm -hmm. les, les abonnés 507 heures ils te connaissent parce que tu es la violoncelliste de l'affaire Capucine mais ce soir tu es qui Soeur, Je suis la violoncelliste de la compagnie Car de soukou parce que je bouffe à tous les râteliers. <rire> <rire> Putain ouais. faut que je démarre la polo lundi, moi j'ai plus de. j'ai coupé le bon, catalyseur, je l'ai hein. filé à une copine, c'est fait piquer de sien Il n'y a plus de pare-chocs, il n'y a plus de catalyseur. Je suis en train de vendre des pièces. Là. <rire> ça clignote en rouge. Ah, ça, ça pour les vidéos, hein. La batterie elle est rouge. Eh bah va bah, s'éteindre. Un... Bah, <voilà. rire> il va arriver demain putain. Plus, Plus de batterie, cartes SD pleine Oh merde. Ils sont cons, mais... c'est. Ok vous voyez pendant qu'il y a un spectacle qui se joue. Il est encore là lui Eh bien, il y a un autre spectacle qui se prépare parce que chez Arter on a rentabilisé le temps donc là normalement si tout se passe bien quand les gens vont sortir du spectacle de là bas ils vont arriver et là ça va démarrer et le spectacle qu'ils vont voir La Lilo La Lilo c'est la création d'un certain Christopher Lacassagne que vous avez devant vous voilà. et oui vous avez cet honneur et il installe les chaises et là bah, je vais poser la caméra parce que avant d'être un caméraman je suis un bénévole d'Arter voilà. Allez au charbon et, et, et au boulot voilà J'adore ta coiffure, à mec hein Ouais On l'a fait ou on l'a pas fait, c'est ce qu'il a un... Voilà. Ah, bah ouais. ah ça y est, v'là le camion